Bonjour les amis, on me demande régulièrement si ma formation au scalping permet de faire également du day trading. Alors bien sûr le scalping c'est la base, c'est la base de, de toute personne qui veut faire du trading. Moi ça fait 12 ans que je fais du trading et euh, au départ j'avais suivi une formation qui préconisait de faire le, du day trading. Mais en fait, c'était une erreur. D'abord, la personne qui l'enseignait ne sait pas trader. Et ensuite, euh, je me suis rendu compte que euh, si on se con contente du day trading, ben on rate énormément d'opportunités. Maintenant, si vous avez la capacité de faire du scalping, vous avez la capacité de faire aussi du day trading et de faire du swing trading. Il ne faut pas faire une différenciation entre cela mais la base c'est d'apprendre à rentrer sur le marché au meilleur moment, de limiter bien, bien sûr ses pertes au cas où le marché ne part pas dans le bon sens et puis après de gérer son trade mais le gérer euh, comme un, un scalper et un day trader en même temps voire même un swing trader. Donc ce qui compte, si vous, on regarde ici euh, devant nous, on a le marché du Dax euh, aujourd'hui. Donc on voit à l'ouverture du marché euh, ce matin, ici à, à 8h, donc on voit une première bougie et ensuite une seconde bougie où on a eu une hausse très forte, hein, vous voyez ici très très forte et puis le marché s'est rétracté. Mais lorsque vous rentrez comme il faut, euh, vous n'allez pas couper directement euh, votre trade lorsqu'il lorsque part, non, vous allez d'abord prendre un premier bénéfice par exemple à 10 points, à 20 points selon la, la vitesse de mouvement du marché et après vous allez garder un solde de manière à pouvoir profiter d'une hausse comme celle qu'on a eu aujourd'hui. Vous voyez le, le nombre de points qu'on a fait aujourd'hui même en imaginant qu'on qu soit, qu soit parti ici ou ici donc dans, dans la bougie ici à 8h eh et bien on prenait un trait ici, on mettait son stop loss ici et ensuite le marché ben il, a fait, il est arrivé jusqu'ici il a fait 130 points. Donc vous voyez même, même plus ici si on va jusqu'au plus haut 135 points. Donc bien sûr en scalping euh, vous avez euh, la possibilité de faire des traits très longs et vous êtes tranquille une fois que votre scalp est sécurisé, vous avez déjà pris euh, des bénéfices et bien après vous vous pouvez regarder le marché monter, faire même autre chose et mettre un take profit en fonction des différents niveaux que vous voyez sur le marché. Ça, vous trouvez ces explications donc dans mes formations. Mais vous allez faire euh, régulièrement des, des trades euh, de 20, 30, 40, 100 points voire, euh, voire 500 points ou même 1000 points. On ne sait pas le dire euh, à l'avance, tout dépend de la volatilité du marché, tout dépend comment, comment le marché se comporte si on est sur, sur des supports euh, mensuels ou, ou semanaux. Donc tout ça on apprend à gérer mais la base c'est de rentrer au bon moment euh, sur le marché. Donc si on va voir sur des unités plus petites ici, toujours sur cette bougie là on est en 15 minutes, vous voyez la, la grosse bougie ici à 8 heures donc on a eu une hausse importante. Donc bien sûr quand on sait trader, quand on sait faire du scalping ben, on va rentrer dans cette bougie-là. Donc peut-être à la cassure d'ici on va aller voir euh, plus, plus en arrière. Donc voilà on a cette bougie-là, ben, on voit déjà on a cette bougie, on casse ici donc on peut rentrer euh à ce niveau-là. Alors on a une première bougie ici, on a un retrait ici. Ben si on a mis son stop ici en dessous on reste dans le marché. Si on l'a si mis euh plus proche ben on prend soit un premier bénéfice, soit on a protégé donc sa, sa position et on, on, on, stop, on est stoppé ici à break-even. Et ensuite donc on peut reprendre un trade, on peut chercher donc sur les unités plus petites donc où on se trouve. Donc je vais diminuer ici, voilà pour bien retrouver le marché, voilà. Donc ici en, en, une, en une minute, s'il veut bien me le laisser, euh, Voilà. Ah, il bouge automatiquement. Voilà, donc on voit ici à gauche, ici, donc on voit euh, là, une première bougie verte, là ma ligne rouge. Donc une cassure. Bon, je vais essayer de. Comment est-ce que je peux faire pour le débloquer Bon. Euh, défilement automatique. OK, voilà. Donc, ici. Donc on voit on a une première bougie ici, donc vous voyez on a une cassure à 8 heures. le marché s'en va. Donc on se positionne là, on met un stop loss ici et là on est parti pour un, pour un splendide trade. Ça ne veut pas dire qu'on va couper automatiquement notre, notre trade après 2-3 points, non. On va profiter donc des mouvements lorsqu'on laisse toujours une chance au marché lorsqu'on s'est bien tradé. De prendre, de prendre des traits qui vont faire donc des mouvements bien, bien plus importants. Vous voyez ici on est en une minute, on a déjà eu l'occasion de prendre des bénéfices voire on peut même se repositionner lorsque le marché donne des opportunités comme cela. Donc il y a une respiration du marché, il y a possibilité de se repositionner soit de renforcer sa position soit si on a raté l'opportunité ici. Il y a encore d'autres opportunités ici donc on peut prendre des trades là, on peut le couper aussi. Tout dépend un petit peu comment vous gérez les choses. Vous voyez ici si le marché est redescendu sur le point d'entrée eh bien il y a moyen de recommencer ça. Et de refaire ce jeu de prise donc de, de bénéfices euh, intermédiaires mais de laisser euh, la chance au marché de pouvoir, euh, pouvoir bénéficier donc de mouvements très importants comme ça et vous allez jouer euh, avec les marchés de cette manière-là et pouvoir gagner euh, en, en profitant donc de ces mouvements de marché mais en comprenant… Donc la logique du marché en comprenant la respiration et en sachant rentrer sur les marchés donc au bon moment selon l'unité de temps. Donc vous voyez ici en 5 minutes c'est très clair, on a des cassures de bougies ici comme je l'explique dans, dans ma formation au scalping. Donc cette formation va vous permettre de profiter un maximum des mouvements du marché. Et après euh, vous êtes, vous êtes le, le roi des marchés, vous êtes le, le roi du, du trading donc il euh, n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce que vous choisissez une formation au scalping que vous n'êtes pas capable de faire autre chose. Par contre si vous étudiez uniquement le day trading mais ben, vous allez euh, rater euh, énormément d'opportunités, vous allez laisser énormément d'argent sur les marchés alors que si vous savez scalper ben, vous allez trader non seulement à l'achat mais également vous voyez ici un beau mouvement de baisse avant que ça ne, ça ne reparte à la hausse. Donc vous avez un tas d'opportunités et cela tous les jours. Hein. Donc si on regarde sur, sur le 1h ici, donc vous voyez euh, le marché, le marché donc chaque bougie correspond à 1h. Vous voyez les mouvements que peut faire le marché comme ça tous les jours sur le DAX, c'est assez fantastique. Et vous avez la même chose l'après-midi sur le, sur le Dow Jones. Donc à ce moment-là vous, euh, vous allez passer si vous voulez passer votre journée devant les écrans c'est possible mais bien souvent rien qu'avec quelques heures de, de trading le matin et eh bien vous, en deux heures de temps vous avez fait, vous avez fait votre journée. Hein. Donc ce n'est pas du tout nécessaire de, de trader toute la journée si vous avez d'autres occupations ou bien si vous vous limitez à, à des gains euh, gains raisonnables tous les jours et eh bien vous aurez bien sûr tous les jours des opportunités de faire des scalps et de faire des, des trades. Vous voyez ici on est en une heure, vous voyez les beaux mouvements qu'on a sur le DAX. Donc ne vous inquiétez pas si vous cherchez une bonne formation euh, au scalping. Donc vous allez sur mon site seformerautrading.com et là vous avez les différentes formations. Donc formation scalping, formation scalping plus Ishimoku ou bien si vous avez déjà ma formation scalping vous pouvez encore acquérir rien que ma formation Ishimoku et vous avez également ma formation complète sur trois mois qui vous explique également d'autres méthodes pour faire du day trading, du swing trading et donc vous avez tout ce que vous avez besoin avec ces formations pour devenir le, le roi des marchés. Donc ne vous inquiétez pas si je fais, si je fais la promotion du scalping c'est parce que c'est la meilleure méthode pour apprendre à trader, pour arriver à trader sur les marchés et profiter de, du maximum d'opportunités et ne pas laisser passer des opportunités. Donc parfois vous allez gagner 5 euros, 10 euros sur un trade mais parfois vous allez gagner 100 euros, 500 euros, 1000 euros selon le capital, selon les, la taille des positions que vous prenez et donc du capital que vous avez bien sûr sur votre sur votre compte parce qu'il faut toujours garder donc un risque limité bien sûr mais vous pouvez très bien faire 1, 2, 3% de gains par jour avec une méthode comme celle-là, avec celle que j'enseigne. Donc si vous cherchez une méthode de trading efficace je peux vous assurer que ma méthode de scalping vous permettra d'acquérir une méthode efficace qui vous permet de faire du scalping, du day trading voire du swing trading si vous, si vous le souhaitez. Donc si on va voir sur des unités plus grandes ici en daily vous voyez donc les, les mouvements qu'on a. Chaque bougie correspond à un, à un jour et bien vous voyez qu'il y a des mouvements fantastiques et les personnes qui veulent garder des, des positions ben elles peuvent mais sinon tous les jours si vous faites du day trading, vous évitez le risque de laisser des positions ouvertes pendant la nuit et le lendemain matin à l'ouverture des marchés, ben hop, vous cherchez les opportunités, vous rentrez sur le marché et vous aurez très souvent des, des magnifiques journées de trading. Voilà, j'espère que mes explications vous auront convaincu que le scalping va vraiment vous aider à devenir un bon trader et à faire des gains réguliers et que ça vous permet non seulement de faire du scalping, de faire du day trading, de faire du swing trading mais de gagner tous les jours sur le marché. Voilà si vous avez apprécié ma vidéo, un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Partagez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je continuerai à vous donner euh, des bons conseils. Si vous souhaitez, si vous êtes débutant eh bien vous pouvez regarder ici en dessous de ma vidéo et ici au-dessus vous avez des liens vers mes formations gratuites qui vous, permettra, qui vous permettront donc de vous initier au trading à la bourse et ensuite vous avez également un lien vers mes formations payantes donc vers mon, mon site seformerautrading.com où vous pouvez commander directement mes formations et vous aurez accès donc directement à des explications pour pouvoir trader rapidement de manière efficace sur les marchés comme le DAX, le Dow Jones et d'autres marchés. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Au revoir